Salut, alors je reçois souvent la question concernant les tissus et comment on peut changer la couleur du tissu sans avoir à chaque fois à aller chercher une nouvelle image. Euh, je vais vous montrer trois méthodes pour faire ça, de la plus simple à la plus, euh, non pas compliquée, mais la, la, celle qui offre le plus de possibilités de réglage. Donc le plus simple, c'est euh, d'utiliser euh, directement la couleur dans la palette ici de SketchUp. Donc je vous montre ça tout de suite. Avant ça, il faut déjà avoir un tissu. Donc je vais aller dans les matériaux de verre, aller dans fabric et chercher un tissu de couleur neutre. Voilà celui-là. Hop. Et je l'applique ici. Alors on voit qu'il est de la même couleur côté SketchUp et côté euh, verre. Donc j'ouvre ici. Ce qui sera pas tout le temps le cas. Donc là c'est la seule méthode où on va garder la même couleur à droite et à gauche. Euh, si par exemple je viens ici et que je passe en roue chromatique autre et que je veux lui donner une teinte, euh, je sais pas, un petit peu orange, ou plutôt bleu, on va essayer de changer, voilà. On voit que il change de couleur côté, euh, <coughs> côté SketchUp, mais aussi côté verré Alors pas dans l'aperçu, étrangement, je sais pas pourquoi, mais en tout cas dans le rendu, euh, le tissu a bien changé de couleur et puis je peux, comme ça, bah, il suffit de bien modifier, puis d'être précis. Dans, dans, la, dans notre façon de choisir. Alors, il n'y a pas que la roue chromatique, il y a aussi le RVB qui vous permettre, avec des codes euh, ici, hein, les codes de choisir la couleur exactement que, que, que vous recherchez. N'empêche que ce n'est pas la méthode la plus simple, cette méthode là. Donc là je vais revenir sur quelque chose de, de neutre. Donc on va prendre un nouvel, hop, je vais reprendre le même matériau Vierge avant de le modifier, le voilà. Je le réapplique sur mon plan et on va voir la deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, on oublie le côté SketchUp et on va aller directement côté verré. Et là, je vais cliquer dans le diffuse de l'image. Je vois ma photo qui est là et en dessous, j'ai color color manipulation. Donc là, on comprend qu'on va pouvoir manipuler la couleur hein, comme son nom l'indique. Et il y a le color gain. Si je clique ici et que je viens choisir pareil une couleur, alors je vais mettre pareil un, un rouge, admettons. Et que je reviens en arrière, ben là on voit que ça a marché. Ça marche tout de suite en fait. hop Je peux mettre du jaune, je peux mettre du vert, je peux mettre un peu ce que je veux. Quand je lance le rendu, <coughs> hop voilà, j'ai bien un tissu vert. Mais par contre, dans SketchUp, on voit malheureusement, euh, ça ne montre pas du tout les modifications. Pas du tout. Alors c'est un peu plus simple à régler, mais si vous voulez avoir aussi la modif sur SketchUp, il n'y a que la méthode 1 qui va fonctionner. Donc voilà, ça c'est la méthode numéro 2. Et enfin la numéro 3 qui est de loin euh, la meilleure euh, et la plus souple en fait, en fait hein. hop je prends un, un matériau encore une fois vierge là je ne vais pas cliquer directement là vous voyez que quand je clique ben, j'arrive sur l'image hein, elle même quand je reviens en arrière je reviens sur mon matériau mais ben là je vais mettre un, un, un intermédiaire entre les deux c'est à dire que quand je vais cliquer ici j'arriverai pas directement sur l'image mais j'arriverai sur une couche qui va me permettre de manipuler la couleur avec plein de petits curseurs pour faire ça, je survole ici le damier bleu, là, le texture slot, clique droit et pas clic gauche, hein, clic droit, wrap in et là je vais chercher dans la liste color correction. Ici, je valide, euh, je reviens en arrière et je vois que maintenant quand je clique ici, j'arrive sur une couche de color correction avec des réglages et quand je clique encore une fois sur color là, j'arrive enfin sur l'image. Donc il y a bien une, une, un outil un peu qui s'est intercalé entre les deux. Donc cet outil là va me permettre une ch euh, plusieurs choses, il va me permettre de bouger comme ça la roue chromatique, vous voyez, quand je bouge le curseur, ben, je vais passer euh, tout le spectre de couleurs, donc si je veux essayer de viser du jaune, j'y vais doucement, je me mets ici, et puis c'est pas assez, ah, pas assez jaune, donc je vais venir saturer mon image, là, la saturation de la couleur pardon, qui est à zéro, je vais la pousser, et je vois que je vais avoir un jaune beaucoup plus franc. Euh, je peux au contraire désaturer une couleur, par exemple si je me mets dans des tons un peu plus euh, voilà rose, rose, rose bonbon comme ça, ou rose qui pète un peu plus ben, si je veux le désaturer et rendre ça un peu plus euh, mauve par exemple, ben, je peux je jouer avec la saturation au contraire si je veux que ça pète entre guillemets beaucoup plus ben, je peux mettre la saturation à fond mais je peux aussi jouer avec le contraste et là je peux vraiment atteindre des niveaux voilà, de, de, de couleur que je peux pas euh, gérer ne serait-ce qu'avec la roue ou avec la méthode numéro 2 non plus je peux faire ça et j'ai aussi la luminosité euh, et là je peux jouer avec la luminosité de la couleur. Donc je peux venir baisser ça, monter le contraste, euh, jouer avec la saturation. Alors attention, les trois curseurs en même temps et essayer voilà, d'avoir quelque chose. Où on voit les fibres qui, du tissu qui se détachent beaucoup plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne verra jamais euh, cette, ni la méthode 2 ni la méthode 3 côté SketchUp. Par contre ici je peux vraiment régler beaucoup plus finement mon tissu faire ressortir beaucoup plus les fibres voyez vu que j'ai monté le contraste et descendu un petit peu la luminosité ben, j'ai le, le, le la trame du tissu qui se dégage beaucoup plus et je peux venir ben, changer de couleur tant que je veux alors on va essayer de trouver du bleu un bleu un peu plus clair un peu plus désaturé hop j'augmente un peu la luminosité monte aussi le contraste et voilà, donc j'ai pas besoin d'aller finalement chercher les autres couleurs ici puisqu'à à partir de celle-ci qui est neutre, l'espèce de beige ici, je peux obtenir absolument la couleur que je veux. La seule chose qui va changer, ben, c'est la trame. Et effectivement, si je veux une autre trame, ben, rien ne m'empêche d'aller sur internet, de choisir une image de tissu, une texture du tissu qui donne une couleur neutre. Alors pas forcément blanc, mais d'un beige comme ça. Et puis ensuite, je lui fais le même traitement, c'est-à-dire que je lui mets une color correction. Et je peux changer le, la couleur du tissu autant que je veux et vraiment atteindre euh, l'aspect la, la, la, ben, ben, que je recherche. Voilà, donc très court euh, tuto, mais qui répond à pas, de, à pas mal de questions que je reçois encore une fois sur, ce, sur, ce, euh, sur cette question des tissus là. Euh, J'espère que ça vous a appris quelque chose. Euh, je remercie tous ceux et celles qui me suivent sur euh, Tipeee. Il euh, y a des tutos d'ailleurs sur Tipeee, des tutos privés qui ne sont accessibles que pour les, les, les, les tipeurs. Et ces tutos sont en général beaucoup plus précis et poussés euh, comme celui un peu qu'on fait là. C'est-à-dire un tuto qui est, qui est plus dédié à des gens expérimentés qui veulent progresser sur des questions précises. Et ils sont accessibles que pour les tipeurs. Donc encore une fois, merci. Et puis merci à toutes ceux et celles qui mettront un petit like sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao